Bonjour à tous, je suis Rémi Berton, cofondateur de la société lyonnaise Enerpact. Si l'énergie photovoltaïque est de très loin la façon la plus simple de produire de l'électricité aujourd'hui, il n'en reste pas moins qu'il subsiste des risques sur ces projets au très long cours. Nous avons créé un métier nouveau. Nous ne sommes ni mainteneurs, ni installateurs, ni investisseurs, ni assureurs, ni banquiers. Notre mission est de permettre à tous nos clients producteurs photovoltaïques d'avoir une visibilité totale sur leur projet dans la durée et de sécuriser leur rentabilité. Au travers de notre mécanisme Serenity, nous les accompagnons sur le très long terme en les aidant à réagir efficacement à tous les aléas et également à profiter de toutes les opportunités. Nous ne facturons nos prestations qu'en cas de succès et nous assumons tous les aléas pour le compte de nos clients lorsqu'ils surviennent. Notre expertise est la garante succès promis et la pertinence de nos actions est le fondement de notre réussite économique. Nous grandissons vite, ce qui mobilise des ressources importantes pour financer notre croissance. Votre soutien, dans des conditions financières qui nous semblent attractives, nous permettra de continuer à grandir et d'atteindre tous nos objectifs ambitieux. Grâce à votre soutien, nous allons devenir un acteur impactant de la transition énergétique dont notre monde a tant besoin. Prenez part à la transition, devenez acteur à nos côtés.